Fabien Roussel, il y a quelques instants vous évoquiez euh, les propositions euh, insuffisantes des Insoumises que vous disiez en tout cas juste avant le week-end. Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis Est-ce que dans les discussions, vous avez senti que, que chez vos partenaires de la France Insoumise, euh, il y avait une volonté d'avancer sur le fond des propositions D'abord il y a une volonté d'avancer de, de, de partout, de tous. C'est une grande différence par rapport à 2017 et vraiment on s'en félicite parce que euh, euh, c'est cette volonté commune qui fait qu'on euh, a une chance d'aboutir. Oui, donc euh, comme il y a une volonté, euh, il y a un chemin, ou l'inverse, mais euh, c'est ça qui, qui nous réunit aujourd'hui. On discute euh, bien sûr de représentation dans les circonscriptions, j'en ai parlé, qu chacun doit avoir un groupe. Euh, si on, on a l'objectif d'avoir 289 députés, donc nous allons tous en conquérir, et en respectant le rapport de force issu de la présidentielle, on est d'accord là-dessus donc, on doit tous aller en gagner. Je suis content, d'ailleurs, que les écologistes, dans l'accord qu'ils ont passé, euh, vont enfin avoir un groupe. Et depuis le début, je le dis, c'est une anomalie. De circonscription et donc, réservée nous sommes d'accord là-dessus, tant mieux. Maintenant, on doit aussi parler contenu. Le contenu, il doit montrer aux Français qui, vraiment, attendent beaucoup que l'on s'unisse, doit montrer qu'on est d'accord sur des mesures que nous mettrons en œuvre tout de suite. La hausse des salaires, c'est essentiel. Une réforme de retraite progressiste, positive. Là, je ne reviens pas là-dessus, mais ça, c'est oui. important. Mais nous avons aussi des points que nous, nous voulons porter, par exemple. Bah pourquoi je vous parle de fonds Pardon, parce que si on regarde l'accord, par exemple, signé hier soir entre les Verts et les Insoumis, il prévoit une hausse du SMIC à 1 400 euros. Vous, pendant la campagne, vous 1500. disiez, c'est 1 500 net. Je dirais même plus 1 900 euros brut, parce que le brut compte pour nous et nous voulons financer la sécurité sociale avec des cotisations. Mais pour que, pour que ceux qui nous écoutent et qui, ont effectivement, qui nourrissent ces attentes par rapport à une gauche unie nous comprennent bien, est-ce qu'à 1 400, vous dites je signe, les communistes sont d'accord, c'est un bon début. Ou est-ce que vous dites c'est 1500 ou rien Nous disons, nous signons à 1400 euh, parce que... C'est pas un point bloquant. Non, mais non, mais enfin vous imaginez que si on faisait ça, euh, les, les, les, les salariés ne le comprendraient pas. Aujourd'hui, le SMIC passe à 1300 euros net. C'est une barre symbolique importante, mais loin d'être suffisante. C'est la revalorisation du 1er ouais, mai. Loin d'être suffisante par rapport euh, euh, aux factures qui augmentent. Donc si demain, nous nous mettons d'accord tous à 1 400 euros net, avec le brut qui va avec, eh bien, c'est important parce que c'est 100 euros de plus, tout de suite et tous les mois, pour ceux qui sont au SMIC. Et bien sûr, nous demanderons à ce que dans l'accord, mais je sais que là-dessus, nous sommes d'accord, euh, il faudra que l'ensemble des salaires, notamment les plus bas, progresse en même temps. Nous n'avons pas de problème avec ça. Euh, je dirais que c'est plutôt peut-être du côté d'autres forces qu'il va falloir s'aligner, mais nous, nous n'avons pas de problème. Mais vous avez raison, moi je me suis battu pendant la campagne des présidentielles pour une hausse des salaires et des retraites plus élevées. Mais c'est bien pour ça que je souhaite qu'il y ait un groupe communiste demain à l'Assemblée nationale qui soit en capacité de, de pousser un peu plus et de se battre là-dessus. Et nous avons euh, d'autres points que nous allons mettre en discussion. Bon, bien sûr, il y a le nucléaire euh, sur lequel nous avons euh, une différence. Je me bats, moi, depuis toujours pour un mix énergétique euh, qui s'appuie sur et des renouvelables, des éoliennes, des barrages hydrauliques, mais aussi sur l'investissement dans nos centrales nucléaires. Je souhaite que nous continuions... Toujours à nous battre sur ce sujet-là. Mais vous aviez les insoumis pendant la présidentielle ouais. en disant pourquoi pas un référendum. Les, les socialistes, les, les insoumis euh, sont euh, d'accord euh, pour accepter cette différence. Ça ne Mais sera qu -ce pas. Qu'est-ce que ça veut dire accepter ça Ça veut dire que ce ne sera pas dans le contrat de législature. On n'en parlera pas. Que nous aurons à signer ensemble, je souhaite que nous puissions signer ensemble un contrat de législature. Ensemble, les quatre forces principales, euh, socialistes, communistes, insoumis, écologistes. Que nous signons un contrat de législature ensemble, montrant aux Français ce qui peut changer dès le mois de juillet. Et que dans ce contrat de législature, nous l'avons dit dès le départ, vous je suis prêt à remettre, à mettre de côté cette question du nucléaire. D'accord, on en parlera on, plus tard. Pour, On va mettre de côté les fâcheries. Mais je demande à ce que, justement, nous puissions avoir un groupe pour que ceux qui pensent à gauche que nous en avons besoin ben, puissent se dire ben, on va avoir un groupe de députés communistes qui vont se battre là-dessus. Et Donc, donc je vous ne réclamez ça... plus un référendum dans l'immédiat Non, pour mais même sur un la débat, réforme euh... des retraites, vous avez oui. vu que sur la réforme des retraites, euh, il y a un peu plus qu'une paille entre ce que proposent les socialistes, les écologistes et nous. Et même et les avec écologistes les ont accepté 60 ans. Et donc, le, ils ont cordière. accepté 60 ans. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'on puisse prendre en compte les années d'études pour qu'il n'y ait pas 40 annuités de travail. Sinon, ceux qui sortent des études à 27 ans, si on leur rajoute 40, ans, 40 annuités, ils vont sortir à plus de 65. Donc, ce sont des, des différences que nous pourrons dont nous pourrons débattre dans le cadre euh, de, de, de, de du parlement demain mmh. et même dans le cadre d'une majorité je me félicite enfin vous imaginez l'avancée pour les, les, les salariés mmh. mais si demain nous mettons dehors la réforme des retraites à 65 ans et que nous avons pour objectif une réforme de retraite pour une, une pension à 1200 euros net. À 60 ans Mais c'est un progrès social immense Très bien, Roussel, les écologistes, vous le disiez, ont fait donc un, une concession en acceptant la retraite à 60 ans. Vous êtes en train d'en faire une en acceptant le nucléaire de côté et euh, le SMIC à 1400 et non 1500. On a l'impression que tout le monde fait des concessions sauf la France insoumise. Est-ce que vous ne craignez pas qu'aucune de vos propositions ne soit reprise Alors, nous avons... Ça, ça fait partie des points de débat que nous avons, que nous aurons cet après-midi. Moi je souhaite, je le, je le redis ici, je souhaite que dans le contrat de législature, on puisse aborder la question de l'argent, de la finance, celle que j'ai portée pendant toute ma campagne, quand j'ai fait de la, euh, du pouvoir d'achat une priorité. J'ai dit aussi qu'il fallait que l'on se dote d'un pôle public financier qui permette de financer des réformes Progressiste pour le monde du travail, pour financer nos services publics, la santé, l'éducation nationale. Donc je pour, souhaite juste que pas, soit... parce que pour que nos auditeurs comprennent bien, si vous mettez en œuvre dès cet été, si, si vous obtenez une majorité et si vous mettez en œuvre dès cet été des mesures pour le pouvoir d'achat, il faudra les financer, il faudra donc Exactement. une loi de finances rectificative et donc il vous, faudra trouver des recettes. Tout à fait. Donc c'est sur cette question-là que nous souhaitons nous mettre l'accent. Je souhaite, et je lance cet appel, je souhaite que cet après-midi nous puissions voir apparaître dans cet accord, cette plateforme commune, cette question d'un pôle financier public avec la socialisation, la nationalisation de banques qui nous permettraient d'avoir la possibilité de financer des réformes importantes parce qu'il va falloir mettre le crédit, l'argent au service euh, du développement de notre pays, de la réindustrialisation du pays, de la transition écologique. L'argent ne va pas tomber euh, tout seul. Et donc, c'est une vraie question de reprendre le pouvoir sur l'argent. Et c'est pour ça que nous, nous sommes très attachés à ces questions-là. Et puis, bien sûr, euh, je, je, je, je n'ai pas de doute... C'est pour ça que je souhaite être rassurant aussi pour nos auditeurs. Je n'ai pas de doute que sur cette question-là, Jean-Luc Mélenchon euh, ne mettra pas de, de, de blocage sur cette question d'un pôle public financier qui nous permettra d'avancer et de conclure un accord. D'un mot, Fabien Roussel, est-ce que le label derrière lequel se fait cette union est important Hier, on a vu apparaître la nouvelle union populaire écologiste, écologique pardon, et sociale. Est-ce oui, que ça, ça vous genre... va comme label Ouais, et j'en suis même euh, super content parce que il n'y a pas le mot quoi, communiste pourtant, il y a le mot écologie, socialiste. Mais je vais vous, vous raconter une socialisme. histoire. Une histoire, c'est celle qui s'est passée ce week-end où euh, euh, Julien Bayou, euh, Olivier Fort, euh, moi-même avons échangé tout le week-end euh, sur euh, ce qui pourrait euh, nous rassembler et les propositions que nous pourrions porter ensemble auprès des insoumis euh, pour obtenir un label dans lequel chacun euh, se sent bien et mmh. se sent respecté. Alors bien sûr, il y a la question du programme, C'est pas qu'un label qui fait que ça change la donne. Mais c'est important que chaque militant, chaque force se sente respecté. Et donc nous avons fait des propositions, et dans ce label, le, la, la nouvelle euh, Union Populaire euh, Sociale et Écologiste, euh, eh bien nous nous retrouvons, parce que nous-mêmes, nous avons porté ça, et le mot « social », notamment, et celui qui nous rassemble, nous n'avons pas demandé à ce qu'il y ait le mot communiste en tant que tel, dans aucune de nos propositions. Nous, nous portions le mot euh, gauche rassemblée, euh, sociale, euh, et nous avons proposé aussi écologiste pour respecter nos partenaires, et, euh, et je suis satisfait que là-dessus aussi, les insoumis aient bougé, et donc, comme quoi, vous dites, ils font pas de concession aussi, ça bouge, parce qu'on a poussé et ensemble. Symbolique. Et c'est symbolique. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une volonté... Nouvelle de la part de tout le monde, de nous retrouver. Et je pense qu'effectivement, on peut lever un espoir important. Mmh. L'objectif, c'est d'aller quand même plus loin que les 11 millions d'électeurs que nous avons rassemblés. L'objectif, c'est de conquérir une majorité. Vous imaginez l'ambition que nous portons. Je vois l'extrême droite divisée. Je vois les En Marche, la droite Divisés et nous avons la possibilité, la possibilité nous d'être unis et sur un programme ambitieux. Alors oui, l'anniversaire euh, du Front populaire est une date symbolique et je serais très heureux que nous puissions signer ce soir ou là, dans les heures qui viennent, pour fêter ce, ce, ce bel anniversaire. Hier c'était euh, la fête internationale du travail, avec euh, une journée de manifestation et des chiffres en hausse, 210 000 manifestants revendiqués par la CGT, 116 000 par euh, le ministère de l'Intérieur, quoi qu'il en soit sont des chiffres en hausse sur un an, ça veut dire que c'est une journée qui a été réussie oui, une journée réussie de forte mobilisation, de forte présence des salariés, des syndicats, des forces politiques de gauche aussi. Et donc, euh, malheureusement émaillée par des incidents On que je venir. regrette, mmh. euh, mais euh, c'était une, une belle, un beau 1er mai euh, dans lequel au cours duquel, lors de ces manifestations auxquelles j'ai participé chez moi, j'ai entendu cette forte attente euh, que nous soyons rassemblés aux élections législatives. Ce 1er mai s'est déroulé dans un moment euh, entre les élections présidentielles et ces élections législatives à venir, où effectivement le monde du travail a exprimé ses énormes attentes euh, envers nous. Il y a aussi cette poignée de main, historique, c'est comme ça que vous la qualifieriez entre Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, et Jean-Luc Mélenchon, derrière qui tout le monde se rallie maintenant ben Oui, historique, rassemble. parce que bon, euh, il, euh, en termes de programme, les contenus étaient euh, les plus éloignés, Bon, en même temps, ils sont de la même famille politique à l'origine, donc euh, c'est des retrouvailles. Je dirais. Il est parti donc, en 2008, ça fait un moment quand même. <rire> ouais. mmh. Vous évoquiez, bon, vous évoquiez Fabien, Fabien Roussel, les, les violences qui ont effectivement émaillé euh, ces, ces manifestations en marge de, des défilés. Rappelons-le, 54 interpellations à Paris, 8 pompiers et gendarmes blessés. Ça veut dire qu'il n'est plus possible de défiler aujourd'hui dans la capitale sans qu'il y ait des violences bah, C'est, Disons que ce, le mandat qui vient de s'écouler, c'est 5 ans de gouvernement euh, de la majorité en marche a fait la démonstration qu'il n'était pas en capacité de garantir des 1er mai euh, pacifiques. À chaque fois, euh, on a vu Il des... c'était l'exécutif de garantir le 1er mai pacifique. Bah, C'est pas, pas nous qui sommes aux responsabilités, il y a un préfet. C'est qui... fini l'époque des services d'ordre euh, des syndicats il, qui tenaient mais, les, mais, les mais, manifestations. J'y suis allé, j'ai vu, hein. Euh, comme beaucoup de, de militants euh, syndicaux euh, qui ont leur propre service d'ordre aussi. Et nous avons vu euh, la police euh, recevoir des ordres de sa hiérarchie qui leur dit de ne pas intervenir et de laisser des casseurs casser, euh, y compris des casseurs nous casser, et, euh, et, et la police qui n'agit pas. Vous dites le préfet et, et... laisse faire il ah bah, y, y a une responsabilité, oui, de la préfecture euh, de ne pas intervenir auprès de ces casseurs, et, et nous le regrettons. Profondément. Et d'ailleurs, euh, je, quand je vois, y compris des, des, des pompiers molestés, euh, c'est scandaleux. Euh, comment, enfin, comment se fait-il qu'ils qu les laissent faire Comment se fait-il qu'ils ne les appréhendent pas avant Comment Enfin, c est, c est, Mais vous, c vous mettez c en cause là, le préfet de police en disant, il a donné l'ordre de ne pas intervenir. C'est est, est, est une accusation. Qui est grave. Donc, nous l'avons vu à l'occasion de plusieurs 1er mai. C'est-à-dire, nous voyons les cordons il faut, faut y venir dans les manières, je vous invite à venir, vous verrez comment ça se passe, mais quand il y a une, euh, la manif de tête qui est là et, qui, euh, et puis qui ne bouge plus, euh, et que les casseurs sont devant et qu'ils cassent, euh, et que la police observe, enfin voilà, moi je, je, je constate, hein, de fait. je Pourquoi euh, faire, euh, bon, hein. pour faire C'est pour discréditer les, les manifestations bon, Ça, ça a interrogé a eu... le préfet, invitez le puis posez-lui des questions, c'est euh, le 2 mai, donc c'est l'occasion de le mettre euh, sous le feu de vos questions, hein. interrogez-le, ça serait intéressant de savoir euh, enfin qu'il qu prenne ses responsabilités, puis explique quand même. C'est pas de notre faute, nous, on manifeste pacifiquement, on vient avec le brin de muguet euh, euh, de, sur nous, et, et puis on, on, on constate ça. Ça commence à bien faire. Quoi. Bon, en tout cas, pour éviter des, des violences dans ce, dans ce euh, deuxième quinquennat, Emmanuel Macron dit vouloir, pour éviter des violences, et puis pour, pour aussi faire en sorte que les, les décisions soient plus consensuelles, Emmanuel Macron dit vouloir inaugurer une nouvelle méthode. Plus d'horizontalité, plus de concertation. Est-ce que vous le croyez sur parole, quand il dit vouloir davantage concerter — Écoutez, je pense que le, le président de la République avait euh, l'occasion, euh, dans l'entre-deux-tours, de dire euh, qu'il ne mettrait pas en, en, en œuvre une réforme de retraite dont les Français ne veulent pas. Euh, — C'est le préalable a, à toute discussion. — Il a fait le choix de maintenir une réforme de retraite euh, à 65 ans. Il va présenter des députés aux élections qui vont écrire dans leur, j'espère qu'ils vont l'écrire, hein, que eux mettront en place une réforme de retraite à 65 ans. Et donc, euh, je ne crois pas effectivement à cette euh, concertation euh, qui sera à mon avis euh, euh, juste un, un, un moyen de communication, parce que ils ont affiché, ils affichent dans leur programme la réforme des retraites à 65 ans donc, pour aller taper 9 milliards d'euros dans les poches des salariés. Euh, et, vous dites pas et donc, de discussion sans retrait de la réforme. Ah ben, mais mais bien sûr donc fabien enfin, Roussel, j'ai buté... demandé j'ai demandé au minimum s'il y avait euh, si s'il si, si, si, si, euh, y avait une majorité en marche mais c'est que cette réforme ne soit pas mise à l'ordre du jour qu'au minimum il y a un référendum qui est une discussion mais mais c'est ça une vraie concertation c'est de redonner euh, la parole au peuple sur une sur une question qui fait l'objet d'un euh, aujourd'hui d'un large rejet mais je ne en fait, je ne réfléchis même plus à cette perspective-là, parce que j'ai vraiment l'espoir que la gauche remporte ces élections législatives et que nous la mettions complètement de côté, cette réforme des retraites à 65 ans. Donc, vous, imaginez, vous, celle, moi, je vous suis... êtes député d'opposition demain, suis... c'est tant jamais, euh, vous, ne, vous ne discuterez même je pas... Je suis de la génération née en 1969. Hum. Et la réforme de retraite proposée par le président de la République s'applique à ma génération. Et tous ceux qui sont nés en 1969 et, euh, euh, et, euh, et au-delà, et, et bien, et avant vont eux subir cette réforme de retraite. Et donc oui, pour notre génération, qui avons 53 ans aujourd'hui, on ne veut pas avoir à travailler 44 euh, jusqu'à 65 ans, et donc 44 annuités. Et donc on a le, le, le besoin d'être unis et d'avoir la Roussel. garantie que cette réforme de retraite ne soit pas mise en œuvre. Merci beaucoup Fabien Roussel, bonne journée à vous.